Jeudi à c'est jeudi 12 janvier 2023. 12 janvier qui est une date symbolique côté que nous avons commémoré 13 l'année depuis que Goudou Goudou fait ravage dans le pays. Et c'est une date symbolique, nous même en avant, nous avons décidé de faire entrer politique. Et déjà, nous chaque fois un bon combat pour l'année 2023. Le international national en avant, Jerry Dieu, pour parler de position en avant sur crise politique. Et comment nous voyons la situation, pays a traversé aujourd'hui. jour et Elle a tout profité de partager avec nous un message en avant pour 12 janvier. J'aime dire tout à l'heure son point de presse, qui donc pas bien question, mais le international là, a disponible dès demain pour faire une interview avec nous chaque là. En avant, il y a deux années. Deux années depuis que nous, nous avec la jeunesse, femme et diaspora. Et nous pas juste suspend travail. J'en ai toujours dit nous, même en avant, nous bataille pour nous le peuple en satisfaction sur trois revendications principales. Premièrement, sécurité. Deuxièmement, éducation. Troisièmement, job. Qui donc m'a nous, pour nous temps de international. internationales. Dieu, Dieu qui va venir présenter un message en avant dans quatre points de presse. Là. Merci. Je remercier toutes les amis dans la presse, là. presse parler, Presse écrite, presse télévisée, presse en ligne, moi Ou Stéphane, oubliez Stéphane pour nous dire, d'abord, bonne année 2023. Courage, prudence dans la rue, nous avons un job qui est un gras, mais nous avons un job qui est noble. Nous avons un job pour informer la population, nous avons un job pour une éduque nous éduquer la population. Je vous dis tout qui qu'il Merci pour la présence, nous. l'a pas la gué. Bonne année 2023. En fait, ce n'est pas un hasard qui fait que nous choisissons la date, ça, 12 janvier 2023, pour nous faire rentrer politique. Pour nous de prendre la presse, pour nous fixer la position nous sur ce qui a passé dans le pays, sur la discussion, sur l'accord politique qui pourrait tirer le pays dans la crise. Ce sont des dates symboliques, mais nous ne pouvons jamais suspendre ce sont dates qui soulignent. Irresponsabilité élite haïtienne. Ça fait 13 ans depuis que goudou, goudou, goudou, goudou passé. 13 ans. 13 ans. Quand vous avez un tremblement de terre, vous avez écrasé bâtiment public, vous avez touillé 200 000 personnes, vous avez écrasé l'école, vous avez écrasé l'hôpital, vous avez écrasé la vie, vous avez écrasé l'espoir. 13 ans. De depuis chaque année, nous avons déposé des flèches sous victime. victime Nous pas un problème. Avec des voix mais moi. Une obligation pour ça. Mais il n'y pas qu'à ça seulement. Parce que, frère Maxime, 13 ans après, il y a plus grave. Malais, ça, c'est un prétexte pour les dirigeants haïtiens. Pour l'élite politique, l'élite publique, l'élite secteur privé, l'élite dans l'éducation, dans tout secteur national. Pour y avoir toutes dispositions pour retirer le pays sous la grabe. Pour réparer pays, pour reconstruire pays, pour remembrer le pays. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous faisons. Maintenant, nous venons là pour me plaindre, même si chaque fois nous faisons, chaque 13 ans. Maintenant, nous venons là pour nous dénoncer responsabilité de pour nous dénoncer le découragement, pour nous dénoncer ça qui sur sous bonne touche, pour nous quitter le pays. À Dans nos victimes, nous victimes, victimes que nous réveillez nous un bouquet déposé, j'ai pleu chaque 12 janvier. Un bouquet plein. Il n'est pas normal, 13 ans après, qu'on continue à croiser le pays. L'on a catastrophe naturelle passée. C'est normal. un tsunami, un tremblement de terre, un cyclone. Nous ne pouvons pas faire rien dans ça. Par contre, nous-mêmes, comme peuple, nous devons prendre la responsabilité, nous, et que nous ne pouvons pas pour quitter le pays à ça. Nous faisons pour nous faire un bilan. Et nous faisons pour nous vivre en côté, pour nous dire, stop. C'est le temps pour nous faire des yo, yon jan. E yo, yo, bagay, de yo, gens. Pou et pour toutes les victimes du 12 janvier, pour nous saluer les qui ont le qui meilleure façon pour nous respecter les c'est agir pour nous changer haïti. Pour être ça, je vous nous, yon minute de silence dans la mémoire tout ça qui ki a quitté nous 12 janvier 2010. Merci. Merci beaucoup. Depuis 1986, Haïti bon a dégringolé sans arrêter. Au lieu de la démocratie, tout Haïti était souhaité là, après 7 février 1986, nous avons toutes les institutions qui ont crassé plat. une après l'autre. Nous avons l'économie qui a fait bac qui est sous la grabe. Nous avons plus de misère, plus de problèmes plus de crimes, plus de violences dans la société. Problèmes dans tout pays, calamités calamité de tous les côtés de le notre pays, tête en bas. Ce qui est un seul élu dans le pays d'Haïti. Le pays Jean-Jacques de Dessalines est un cimetière. Il y a un peu souffrir, y a un état qui échoué et qui a fait tout la société qui a couru. Pendant la police nationale, la Bagba, devant gang. Depuis 2020, nous sommes dans l'ordre constitutionnel. En avant, toujours appelé, on ça. C'est seul bon a consensus politique qui a retourné le pays à rail démocratie. Ligne en avant, pas jamais changé. Depuis 17 mois, on a répété ça. C'est la position qui nous estime qui correspond à l'intérêt peuple, à l'intérêt pays, à l'intérêt société. Il y a plaisir à monter terrain. Nous respectons tout ce qu'a fait GIFO pour joindre une solution pour la crise. Mais nous disons pas normal que chaque groupe estime à a pas il y a eu un À quoi Montana, à quoi Montana, Louisiane quoi Louisiane, à quoi en septembre, et, et, et, et, et l'atrier dernier à quoi, c'est à quoi 21 décembre. Multiplication à quoi ça a montré que nous avons cherché une solution, mais elle montre tout, personne ne peut jouer. Personne ne peut réussir je faire le consensus que nous avons cherché personne beaucoup capable de jouer la légitimité nous a besoin pour nous définir ensemble et faire des routes jusqu'à ce que y à une élection libre Non, tant que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons déterminé. Je dis à Frère Maxime, nous avons une décision pour nous prendre. Est-ce qu'on continue à plein, ça qui ne peut mener aucun côté, ou bien est-ce qu'on prend responsabilité, nous, yon foi pour toutes pour faire un vrai dialogue national qui pour retirer nous côté nous journée aujourd'hui parce que il y a une incohérence sur tout bon, et nous clés sur ça par exemple nous pas comprendre qu'il y a un pile de à terre à 21 décembre qui voulait prendre que à quoi cela capable de permettre à nous gérer transition mettre sécurité pour aller dans l'élection. En pile là, d'ailleurs, même assumer d'accord qu'il est capable de quitter le Premier ministre Ariel Henry, oui, continuer à gérer le pays à Jean-Lapfel. Il y a un moment, le Premier ministre l'a force intervention internationale, militaire vinédèle pour combattre l'insécurité, parce qu'elle dit que pays arrive dans une situation qu'elle peut chermer à là-dedans. Situation critique, mal tête chargée. Insécurité. L'obéi. Robinette Saint-Badjam Goulet. Nous comprenons ça, c'est une réalité que nous, -mêmes nous vivons tous les jours. Cependant, en même temps, nous remarquons qu'elle continue à avoir l'impression que tout le a bien passé. L'a a l'école, l'a a participé à l'activité intellectuelle, elle a pris événement sur la production nationale, sur insécurité alimentaire, sur les sida, elle a un gros livre sans portrait. Pendant ce temps, pays a disparu. Pendant ce temps, business a fermé. Pendant ce temps, le a souffri. Pendant 7 ans, chauffeur moto, pas mettre gaz dans la moto. Pendant 7 ans, haïtien a volé, a qui le pays, a payé pa pa pa quel que soit couche sociale. Depuis que je ne joue pas, je ne joue pas, je à pas, par la pas, À joue pas, je joue pas, je joue pas, je joue pas, je joue pas, je joue pas, je joue pas, je joue pas, pas, je joue pas, pas, je joue pas, je joue bien passé, qui ça nous mon Matissan, Moun laplaine, Moun La Pelerin, Moun, moun laboul, mon Thomasin, tout a passé son tribulation. Il mont, a monté le ciel pas d'eau, Miraille Gilet tous les jours. Nous ne pouvons même pas parler des conditions économiques qui font que tout Haïtien joue un jour. Les gens ont un fois par jour. Ils ne font pas ça, nous qui nous non, nous pas de chance. Non, ce n'est pas normal. Il faut une cohérence il faut une sens de responsabilité. Cependant, à côté de ce qu'on a dénoncé comme intransigeance, radicalité, sous un bon gouvernement avec Al-Iliou, il ne faut pas oublier tout. Face qu'il y a gouvernement qui l'a, y compris si on a un terrain côté nous, nous avons pris nous estimons tout, que sous un le bon paillot, il est trop facile, pour être à simplement simple majorité, pour dire, Réal-Henri, Réal-Henri de peut pas terre blanche. Avec dit que ça a eu gagné comme accord, comme proposition pour la société, c'est lui-même qui a retiré nous. Dans cas côté nous, nous Quelle que soit la bonne volonté que nous avons, nous pensons à quoi ça a un accord 21 décembre. C'est à quoi qui est incomplet, qui est insuffisant. Et je dis, il faut que nous mettions tête ensemble pour nous joindre exactement la formule pour nous retirer le pays à côté de C'est pour ça. En avant, encourager un sommet politique. En à terre, accord 21 décembre. Yon bon? Et toute force nationale qui n'a pas signé 21 décembre. Nous considérons pas l'accord 21 décembre tant que nous pa n'avons pas la bonne direction. Cependant, nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi nous avons ça que nous Pour nous à l'accord que nous avons il cherché, faut que nous jouions moyen moyens pour nous réunir les forces politiques ou force société civile civiles dans un sommet politique qui est bien organisé. Et nous devons apprendre des pays qui passaient dans le même cas pour ça. Des pays qui passaient même tribulations ça. pays qui étaient sortis dans la constitution même j'avais eu. Un pile pays africains qui ont réussi à un bon de dialogue, pour jouer un bon de consensus, pour jouer un bon genre d'accord bon bon qui te permet de sortir dans la crise quand tu boumes, que tu te retrouves là-dedans. C'est ma frère Mio, Zamimio, en font camper sous forme de, de, de passe Famille passe-se-signal pardon. pas bon, n'est pas cordium, n'est pas normal, n'est pas correspondant à la dimension du problème haïtien. Famille passe-signal rase, n'est pas autre. On est venu En On respecte l'histoire, nous. Nous sommes un grand peuple. On ne pas continuer sur cette ça. Nous sommes un grand pays qui a grand l'histoire. On nous songeait, qu'on a les enseignants ne peuvent pas passer signes, non tête ensemble, ils sortent dans le sud, ils sortent dans le nord. Ils sortent dans la ils sortent la rouge, ils sortent faire des pêches. Ils sortent dans les Saint-Raphaël, Milot, Caphaïtien, Présence du Nord. Ils sortent de les côtés. Ils sortent au au côté, ils sortent de toutes les côtés du pays. Ils sortent NIP, ils nous sommes dans le sud-est, dans Jacques Mel, dans l'Ocaille, pour rencontrer la carrière, pour nous faire un bon genre parler, pour faire un bon genre dialogue, pour jouer un accord qui vient dans la figure. un accord que le pays a obtenu, qui a un consensus qui est capable de permettre de nous d'en avancer. Vous avez un autre nous, nous avons pris l'autre exemple. On Nous prend pris dans grand dans cette nuit, ancêtres nous, avons pas passer à Nous sommes d'accord jouer jouer démocratique là. Nous sommes d'accord Chita. Vous êtes d'accord pour prendre responsabilité yo, parce que y a une idée de pays, il y a gens genre Haïti, il y a gens. il y a une question, crise dans le pays. Côté que lorsqu'on sort dans la Constitution, c'est consensus, force politique, force société civile, à secteur représentatif national, qui pourrait tirer nous dans ce pas ça Que ce soit dans le que ce est dans la carrière, c'est un bon dialogue patriotique, sérieux, sincère, qui vient de déboucher. Bon, j'en résultat. T'as passé ce signé infini. Je dis à ce dialogue là pour État. Et dans dialogue, ça, sommet politique, ça, relève rumble patriotique, ça, conférence politique, ça, chita parle, ça, souke pan yin, ça. N'a organisé le sous quatre thèmes importants. Parce que en avant, pas yon parti. Il a pour dénoncer seulement, pour le constater seulement, mais nous là pour nous proposer. Nous sommes force politique proposition, nous sommes force politique action, nous sommes force politique pour changement. Premier dossier qui lui est monté, tab, dans un sommet politique bien organisé, normal, en Haïti, tant à l'étranger, ou à l'étranger, quel que soit côté Haïti, rencontré, 4G, rencontré, nous n'a parlé des problèmes Haïti, n'a avons une solution dans le sommet politique, n'a commencé d'abord par parler de questions de gouvernance faut discuter sur un nouveau gouvernement. Nous mêmes nous estimons qu'il faut des personnalités de société civile qui inspire confiance, qui capable de gérer le gouvernement. Le gouvernement, c'est organiser l'élection. Ce n'est pas chita fait comme si le pays a fonctionné bien pendant le pays a pas en forme, le pays a pas bon. Aïe, c'est normal, c'est de vivre mal. Le parti politique, c'est n'est pas une sous ces gâteaux, participer dans le gouvernement. le parti politique, c'est mettre sous-côté, aller sous-terrain, préparer l'élection, léguer insécurité, sécurité, léguer les bonnes conditions pour aller dans l'élection. Tout le monde va parler. Il n'y a pas parler. J'ai un fait là là. Passé signore. Temps a passé. Je dis assez, je dialogue pour ne parler pas avec qui est important. Sur la question de gouvernance, il faut parler parler sous forme de gouvernance. Ça veut dire que a une question de monocéphale, bicéphale. Est-ce qu'on a prêté plus de Constitution si oui, des problèmes, il n'y a pas de problème parce qu'il y a dans Constitution, le président, le premier ministre est difficile. Est-ce que son premier ministre, qui a une légitimité nationale, qui a une de pays, est-ce que c'est ça? clair Est-ce que c'est l'île? Est-ce que c'est est ce l'île? -ce ce il faut nous parler de ça. un dialogue, un sommet, une conférence. nous chita parler sérieux. Et puis, la dernière formule, à quoi 21 décembre, il y a un conseil de transition? Peut-être que c'est ça qu'on a entendu sous le tableau. Est-ce que c'est trois membres qui ont Est-ce que c'est cinq membres? Et qui responsabilité au Conseil ça? Est-ce que son au Conseil qui chita, gade pour le dire, tout baga bien passé? Ou bien son au Conseil qui pral le remplom, ou l'historique dans l'idée de nous sortir de notre coup côté de nous retrouver là? Bah, ça il faut parler. Il ne va pas parler dans le passé signe. Dans le passé pas il signer fini. Deuxième point qui peut débattre sérieusement, sur la table ça, que nous allons dresser pour soumettre politique là, c'est la question de sécurité. Le plus gros demande pour les paysans aujourd'hui, c'est la sécurité. Son forum idéal so pour nous, même les paysans, nous entendons sous thème référence avec conditions que nous prenons pour dans nous dans la communauté internationale pour nous aider à nous croire en sécurité. Ce n'est pas la chita, deux ou trois personnes qui de ça pour le pays, pour la nation. C'est la meilleure façon pour nous construire une position haïtienne par rapport à la crise et pas seulement une position haïtienne sur la question de sécurité. Parce que l'un enfin des de sécurité, il faut arriver sur la question économique. Parce que le problème haïtien, il y a un problème de sécurité, mais le pays a fini de craser. L'économie tout le business craze, a crasé. Pas de travail, pas a de job, pas a de la vie. Il n'est pas possible pour nous continuer comme ça. Il faut commencer à poser question questions. Sécurité, c'est vrai, mais question économique. Jeune garçon, jeune femme qui ont quitté a quitté le pays, ils ont couru pour une sécurité, c'est vrai. Mais un pilard a été déjà jeté parce que pendant la nuit, Travail dû, dans CD, dans INDH, dans la faculté de sciences, dans la sciences humaines, dans l'école normale. Diplôme, il y a eu, midi, il y a deux heures, c'est clair et aboué, c'est cigarette et abfumé, c'est dominos et abjoué, malgré tout, j'ai eu, il y a eu envie de travail il quatre Malheureusement, il n'y a pas eu une Pays a viré d'eau, qui fait, il eu même, il a obligé de chercher un jour, pour virer d'eau, il a il y a eu, il y a eu, il y a Gan l'un d'eux, laisser un stade Sylvio Kato, l'îm national à jouer, Haïti à jouer, ou gan wa wé yo chita l'îm national à jouer. Son bar qui cache au kenopi l'monde, mais fonde pas kou y chouké non? Parce qu'on a un jeune garçon qui permet même sous quel pendant l'îm national Haïti à jouer, dit gon message niveau et pour société ya, dit gon message niveau et pour nation. Savez-vous vivre d'Oubali? Vivre d'Oubahou? Fonde franchement, vous ne ramassez jeunesse là, vous ne créez condition pour yo capacité nan peyori de nou reconstruire construire Haïti. La question de sécurité est extrêmement importante. Et la question de sécurité est un bagage pour nous discuter, mais pour nous discuter vraiment de façon sérieuse pour que nous ne nous pas de Même avec les amis, nous, dans la communauté internationale, qui reconnaît, par exemple, que 15 ans, le ministre de la ici ou les Nations Unies a 11 milliards de dollars dépensés dans la sécurité, dans la justice, dans les institutions. côté ce que nous von von Boschita parler pour nous connaître ça n'a pas fait pour qu'une faire sécurité blayi dans le pays à gratuit chéri tout côté à la ronde badet et pour ne pas répéter même virer qui ne fait longtemps troisième point en ami yo frèm yo sèm yo journaliste qui là yo ces questions électorales question là pour le gouvernement transition c'est organiser une élection nous tout d'accord sur ça qui donc ce qui est important pour nous discuter de l'île de finir les questions de sécurité, question questions c'est de économie, est garder qui est pour nous organiser pour les gens élections. Mais le conseil des paroles, c'est des picouniens pour parler. Il n'y a pas parler, de pas signer. Si nous n'avons pas si ce signe, nous ne pouvons pas discuter ensemble. Qui système électoral nous besoin Quel découpage électoral nous besoin Quel financement électoral nous besoin Si nous n'avons pas ce nous ne pas discuter pour nous demander qui évaluation qui fait des de malogla. là par rapport à l'élection qui Si nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous n'en pas signé, nous directeur nous de l'Union qui a convocé le chita pour nous dire, la communauté qui appelé appel d'offres restreint au niveau international pour nous analyser le système de malola. qui a fait, côté Mais faut qu'on sommet politique, il faut qu'on côté nous pas à l'élection. pas mener aucun Il Et il faut voter pas différence. Les gens qui vivent dans New York, à Boston, dans Chili, en Argentine, dans Brésil, dans Panama, dans Mexique, en Belgique, à Paris. Il n'y a pas de différence. Et même sans Haïtiens qui vivent dans Venu, dans Venpo, dans Venpam, dans tout, les gens qui vivent dans qui font partie de l'avant. avant. Nous devons avoir respect pour nous, le premier respect pour nous, il faut nous intégrer dans la question nationale. Il y a 10 ans, il y a 10 ans, il faut nous intégrer dans la question Et qui ne peut pas le passer Est-ce qu'il y a un représentant dans le CEP le 21 décembre où avons 20 personnes qui ont sorti des secteurs représentatifs vie mais qui secteur est, est ce que Jasper Ou est-ce que nous a encore, coup de couteau dans le dos encore Est-ce que nous a encore Est-ce que nous voulons un système qui tient Haïtien de tout bon Ou bien est-ce que force ça' un sommet politique côté tout que la ensemble nous en dit bon Haïti, pas de Haïti, a de ici, qui a les arrivées pour nous prendre une décision. Mais qui nous Si ce n'est pas son table dialogue, qui nous prendre. Si ce n'est pas ensemble, nous 7 pour nous discuter. Nous ne pouvons pas faire de nous ne pouvons pas faire de passer côté. Passer nous ne pas nous ne l'autre pas que participé dans le Conseil électoral. Au contraire, passer signé, chiche, les avons dit, nous avons pas dans dimension crise là. Libala, pays d'Haïti. Moi-même, quand je même si je suis vivant, je me lève, je me calme, je dans le pays, que les gens ont mal pour ça je suis persuadé, nous sommes un grand pays. Nous mauvais moment à passer. Mais nous nous nous nous Nous ne pas en et puis nous continuons à fouiller tout. Ce sont ça, politiques, occasion. Pour ne pas fouiller sans occasion pour nous mettre à Haïti d'abord. Quatrième question, nous avons gagné pour nous débattre dans ce sommet politique-là. Je change, je nous, c'est quatre qui gagnent. C'est question constitutionnelle. C'est Mac Fremio, un pile de journalistes qui l'a eu. Nous nous rencontré, Madame des députés, dans le 50e, nous sommes de tous côtés, dans tout le pays, pour nous rencontrer. Plusieurs secteurs. Plusieurs organisations, Pour moi, me près de 10 question de constitution. C'est-à-dire, moi-même, personnellement, mon conviction que la constitution a besoin et a passé. Mais moi, j'ai conviction tout, je que j'ai un pays à polariser. J'ai une méfiance, j'ai un problème. Je dis, pas un jour, nous ne sommes pas capables de prétendre pour nous faire une réforme de la constitution. Par contre, nous sommes même politique qui bien organisé. Côté nous mettons tête ensemble, nous mettons la tête nous mettons la ensemble, nous une série de, changements pour faire, de telle sorte que nous de telle sorte que nous mettons la de telle sorte que nous sommes capables envisager l'avenir l'avenir de notre sorte nous problème qui est pour problème qui le est le pas n'a pas les mêmes pour pour le bail pendant que nous connaissons, utiliser la question des charges comme un, un politique. Pendant que nous quittons de monde, parce que nous connaissons depuis un Haïti, nous avons grévé bien une hypothèque, pas n'ont des charges, mais nous n'ont jamais vendu pas, charge, pas, charge, pas Qui est-ce qui n'est pas d'accord, c'est Mac Fremio, pour un million millions diaspora Qui est-ce qui n'est pas d'accord que tout est lié dans le pays d'Haïti mandat 5 ans Qui est-ce qui n'est pas d'accord que le Parlement a un côté vagabond à cacher. Il faut qu'il y ait Parlement fait ça pas ça. Mais si ça il faut qu'on nous sommet politique, de nous devons décider qui nettoyage, qui trois l'état, ça nous a un coup de WD40, qui nous prend Constitution, pour la société ait bien marché. faut nous garder pour nous, pour nous suspendre la question pour que le Premier ministre ratifié de nous devons passer faut le mettre dans une poche pour le greisser pas. On sait que les parlementaires ne viennent pas là pour une bonne cause, ne viennent pas là pour aider pays, ne viennent pas là pour aider la société, ne viennent pas là pour aider l'État, mais ne viennent là pour aider les, sociétés, peut pour aider peut pour aider les têtes. Son Ce de passer partenaires qui sont là pour faire de telle sorte que le pays a bien marcher, puis bien administrer. Donc nous pensons que ce n'est pas est important. En conclusion, c'est Mac Fremio. Je dis nous que ce sommet politique, c'est un cadre de important, c'est un cadre dernier. Nous pensons... L'idée l'ouvrir à toute force société civile parce que nous remarquons en avant que le secteur privé a impliqué dans la quête, dans la bousqué solution pour le pays. Nous pensons que c'est un bon bagage parce que l'on pays tombé dans le chouboum, l'on y dans société politique balkanisée, polarisée, décrée. C'est toute force de la société qui a ensemble pour retirer le pays. Donc, sommet politique, ça n'est pas un sommet pour parti politique, pour regroupement groupement politique, pour organisation politique. Son sommet. sommet pour toute force vivre pays à Chita parler discuter pour nous une solution à problème pays à. l'autre fois encore une fois c'est tout le monde qui fait déplacement je aujourd'hui pour venir donner message ça rentrer politique en avant fait. Et 12 janvier, non date symbolique côté Gudugudu un pile mais on date qui t'a de servi nous comme exemple qui t'a de servi nous comme on capable de dire et on date côté nous-mêmes en Haïti, nous avons décidé que nous fait pour faire l'autre gens. En plus de respect pour nous tous. Que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup.